Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un travail d'accompagnement clavier. On va prendre le Gospel Amazing Grace et je vais vous montrer trois types d'accompagnements différents au niveau harmonique, et eh bien trois idées différentes. Donc on va voir une première version plutôt simple, plutôt basique, qui va être facilement adaptable. Nous allons voir une version un petit peu plus complexe, avec des accords un peu plus riches, et une version encore plus riche. Un peu plus jazzy. Donc euh, l'idée, c'est de pouvoir, euh, eh bien, euh, vous imprégner des trois idées d'orchestration, des trois idées d'arrangement, et un petit peu de faire votre propre sauce, on va dire, pour pouvoir vous accompagner en chantant ou pour pouvoir accompagner un chanteur, une chanteuse ou tout autre instrument mélodique. Alors ça suppose qu'il y ait donc euh, soit un chanteur ou une chanteuse ou un un instrument qui va jouer la mélodie puisque vous vous, vous n'allez que jouer finalement le rythme et l'harmonie du morceau vous allez donc accompagner la mélodie alors c'est un morceau en 3/4 nous allons prendre une rythmique plutôt basique et je vais vous la montrer tout de suite 1 2 et 3 et 1 2 et 3 et 1 2 et 3 et 1 2 et 3 et 1 voilà, ça, ça va être la rythmique principale. Donc, donc je suis en sol majeur, vous voyez, donc j'ai joué ici la fondamentale, ici la tierce et la quinte. Donc, 1, 2. Ensuite, on va jouer la troisième croche d'un triolet pour le deuxième et le troisième temps. Donc, triolet, euh, triolet, triolet. Donc, 1, 2 et 3, et 1, 2 et 3, et 1. Alors c'est parti, je vais vous montrer la première idée d'accompagnement plutôt simple, plutôt basique. Et je vais bien sûr vous l'expliquer. Ah. Alors je vais vous expliquer cette première idée d'accompagnement, nous avons ici un premier accord tout simple, sol majeur, une simple triade, hein avec fondamentale l'octave, et à la main droite, tierce, quinte. Le deuxième accord, j'ai joué un G septième. simplement déplacer le pouce donc qui était ici sur le sol sur le fa qui va être à septième donc nous avons un sol set avec fondamental septième hein, mineur bien sûr tierce majeure et quinte donc qui va être une dominante secondaire pour amener mon do ici donc que je vais jouer basse de mi Et la tierce, hein. donc c'est un Do majeur inversé sur Mi, Sol et fondamental Do. Je reprends depuis le départ. Donc premier degré, premier degré 7, pour... qui va amener mon Do basse de Mi, quatrième degré en Sol majeur hein, et ici une résolution sur Sol majeur premier degré. Pas vraiment conclusif puisqu'on a un accord ici qui est renversé, hein, on a un Sol basse de Ré. Donc je reprends et je continue. Donc là, j'arrive ici sur deux mesures de Sol majeur. J'ai inclus un petit peu la mélodie, mais enfin, je n'ai pas obligé de le faire. Hein. Donc là, Si. Donc je suis vraiment sur une triade de Sol ici, un hein, en deux mesures. Et à nouveau, ici, un Sol basse de Ré. un Ré 7. donc pour le Ré 7 ici, fondamental tierce majeure, quinte fondamentale et puis ensuite je vais déplacer mon Ré sur le Do qui va être la septième Donc je reprends et je continue. Sol majeur, Sol 7, Do basse de Mi, Sol basse de Ré. Deux mesures de Sol ici. Sol basse de Ré et Ré. Ré septième et je reprends ici Sol, 7, Sol majeur. Sol 7 à nouveau. à nouveau Do basse de Mi et à nouveau... Sol basse de Ré, Sol basse de Ré toujours pour la fin, Ré, Ré septième et Sol majeur. Voilà, faire une sorte de cadence plagale ici avec, en gardant une pédale de Sol. Voilà pour mon, ma première idée d'accompagnement de ce Gospel Amazing Grace.